Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Flet Simulator. Aujourd'hui on va faire euh, un tour de piste euh, avec VATSIM. Donc VATSIM c'est un site euh, où on peut parler avec des gens qui jouent à tour de contrôle. Donc là je me trouve à Nice. On voit bien qu'il y a une fréquence tour et une fréquence ATIS. Donc on va commencer, je vais démarrer l'avion, plutôt rapidement parce que c'est pas le thème du jour, le thème du jour c'est euh, Sim. Voilà. Euh Ok, le moteur est démarré. Euh, maintenant, les fréquences. On va tout d'abord écouter l'Atis, qui est sur 129 625. Donc c'est parti. 129 625. Oui, ça marche pas, c'est normal. J'ai oublié de lancer V-Pilot. Il faut que ça soit Papa Unité 0. C'est SNA 152. Ok. On est connecté. Mode C. Le plan de vol, on va le remplir tout à l'heure. Moi, bon, ouais, juste voir si ça marche. 010 Confirm on initial contact that you have received information Delta. Bonjour. This is nice code desert information Delta recorded at 8030 UTC. Landing runway 04 left, takeoff 04 right. Expected approach RNPA. Expected departure 7 Alpha 7 Bravo. Transition level 60. Alpha 1, Bravo 1, Charlie 1 are holding points of an active runway. Wind VRB degrees, 3 knots variable NULL degrees. Clouds COPIC. Temperature 27, 2.20, QNH1010. Confirm on initial contact that you have received information Delta. Bonjour. This is Ok donc là ce qu'on vient d'entendre c'est Latis de Nice Côte d'Azur. Euh, important avant chaque vol d'écouter Latis. Pour euh, savoir euh, la météo, quelle piste utiliser. L'information, donc là on vient d'entendre c'est l'information Delta, euh, très important aussi. Euh, je vais juste euh, charger la carte VAC sur mon téléphone et après on va pouvoir y aller. Donc aujourd'hui, pour euh, un tour de piste, hein, ça va pas être euh, très long. Je regarde juste la carte VAC, ok, et vérifier aussi si on est bien connecté donc là on voit bien là, tout en bas Fox Alpha Papa, Unité 0 euh, j'ai pas encore rempli le plan de vol Milo Eltis basé à Lima, Fox, Bravo ok euh... ok il y a deux avions qui veulent faire des tours de piste on voit bien ok je vais euh, faire mon plan de vol et après qu'on va, on va pouvoir contacter la tour donc VFR, elle LFMN, LFMN. elle euh, pas d'aéroport. Euh... Donc, le départ, c'est en heure UTC. Donc là, on voit bien, euh, il est 11h06. Donc en heure UTC, c'est euh, 9h06. 9h, non pas 6, 9h. Euh, on va partir à 9h15 Zulu. Voilà. Okay. Non, ça c'est pas la peine 119 altitude 1000 pieds ok la route bon elle fait mène elle fait mène tour de piste et ouais tour de piste c'est bon on dépose le plan de vol ça y est flight plan failed ok Là, on le voit pas encore mais euh, j'ai déposé, déposé mon plan de vol. ok bon bah juste ok la tour c'est 118 décimales 700 température 27 2.20 qnh 1010 confirm on initial contact that you have received information delta c'est un peu long Bonjour, c'est un bon code de Information Delta, recorded à 030 UT. 118 700. on est branché sur la tour. Alors, c'est énervant parce qu'on a la TC du jeu qui se met ici. Je sais pas comment régler ça. Et nous, on est bien branché sur V-Pilot. Enfin, sur VATSIM. Et là on peut voir que j'ai déposé mon point de route, Force Alpha Papa, unité 0. C'est un 152. Ou... Elle a fait mal. Voilà. Bon, je pense qu'il y aura beaucoup de trafic parce que j'ai vu qu'il y a deux autres avions. Oula. Des -de Je vais essayer quelque chose. Non. Euh, ok. que tout est bon parce que il y a des fois où ça marche pas. Easy ah. 5058 taxi to holding point Charlie 1 on 0 for left via Charlie Donc là vous avez entendu euh, la tour j'attends juste qu'ils aient terminé pour pouvoir euh, contacter la tour Nice, tour, bonjour, Fox Alpha Papa, unité 0, avec l'information Delta à bord pour un tour de piste. Fox Alpha Papa, unité 0, bonjour monsieur, pour information je ferme dans 5-10 minutes. Euh, donc Transpondeur 7000 et nage, euh, 10 10 roulé pour d'attente char d'unité, piste 04 gauche, via uniforme. Transpondeur 7000, je roule vers le point d'attente, piste 04 gauche. Fox Alpha, Papa, Unité 0. Ok. Euh, donc là, on est autorisé au roulage. Euh, il nous a dit le transpondeur 7000. C'est bon. Le QNH 10-10. Easy, 5058 from Charlie 1, cross runway 04-Left, taxi to holding point. Quebec 3, runway 048. Ok. Bon, c'est parti. On roule. Je vais déjà sortir le cran de volet, comme ça c'est fait. Voilà. Pourquoi la carte se met pas en route. Ah, voilà. Ok. Donc on roule jusqu'à là. On va tourner. On va se mettre ici. Ok. Il y a un bus au milieu là je sais pas ce qu'il fait on va quand même l'éviter hein un peu réaliste donc là on est sur la voie de circulation uniforme comme il nous avait dit on se remet au milieu On va se dépêcher parce qu'il a dit qu'il ferme 2 dans 2 5 minutes. minutes. On est un peu plus vite. Bon, juste un tour de piste. Hein. Ça va pas être très long. Fully right and maintain one. of Romeo, uh, number one, continue approach on the zero four left. Right. Walk, 02, 4, number one, continue approach, zero four left for X number. you contact ground on one one when ready to taxi. Good day. Okay, okay. Fox Alpha Papa Unité 0, euh, vous êtes sur le point d'attente Fox Unité, c'était le point d'attente Charles Unité. Est-ce que vous pouvez faire demi-tour et, et rejoindre le point d'attente Charles Unité via uniforme, s'il vous plaît? Fox Unité 0, désolé, je rejoins le point d'attente Charles Unité. Merci. Et mince. Easy bon, euh... 5058, are you ready for departure? D'aller sur Charlie uh, Fox right Delta Sierra November, ready for departure Delta Sierra November, wind uh, 120 degrees, 4 knots, runway 04 left, cleared for takeoff. Uh, call back uh, downwind, right hand Back request accepted. Voilà, je un ground euh, All stations, all stations, Nice Tower will close in five minutes tous les trafics, uh, to, uh, ferme dans 7 minutes. Easy 5058 five five from Quebec 3, line up, runway 0 for right and wait. Ok, donc là je suis bien à Charlie J'attends les instructions. Oh, je suis vraiment dégoûtée de m'être trompée. Hein. J'avais tellement l'habitude d'aller à euh, Fox Unité. Pourquoi je me suis trompée Le League Ground Lufthansa 1059 requesting the end of pushback. Lufthansa 1059 request to end pushback received. Fox Unity 0. Charlie Unité, prêt au départ. Fox Unity 0 c'est reçu, je vais devoir faire atterrir un avion et en décoller un autre, je vous rappelle. Bien reçu Fox Unity 0. Ok, donc là j'attends. Parce qu'il y a du trafic. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Il y a un 28 Fox uh, for Golf Romeo Wind 120 uh, degrees for north, on left, clear to okay. il voilà, y, a, là, je vous disais, y a un 28 là qui fait un tour de piste également. Airport is filed. Takeoff runway 4 right climb and maintain 10000 feet. Departure on 85 squawk 4724. Dreamjet 200 readback is correct. Contact ground on 118.7 when ready to taxi. Oh, c'est très énervant Data Sierra November, due to traffic, uh, departure traffic and arrival traffic, um, descend and maintain 500 feet. Uh, can you repeat please, data Sierra November? Data CR November, due to IFR traffic, descend 5000 feet. 500 feet, sorry, 500 feet. Il y a du monde aujourd'hui. Air France 7702, follow the generic on final. Wind at. Ah, on a la 320 là qui a <rire> Par contre, c'est bizarre, il y a deux avions en même temps. Je crois qu'il l'a dit, il va faire découler un autre avion avant moi. Delta 0 November, continue on backwind, back. I call Downwind, I call you Easy 5058, wind 120 uh, degrees, 4 knots, runway 0 for takeoff. runway 04 left for XMP4 Mer. For Golf from welcome to Nice. taxi to stand 10 alpha via Foxtrot. 10 right. alpha via Foxtrot for XM 4 Fox Alpha Papa, unité 0, alignez-vous, piste 04 gauche attendez. Fox, unité 0, je m'aligne, piste 04 gauche j'attends. Delta Sierra November, number 1, report final, runway 04 right. OK, je valide. Mais euh, j'attends je décolle. Pas. 1059, continue taxi. Voilà. Easy5058, normal OTC available, monitor Unicam 122, décimal 8, over. Nice, bonjour. Uh, India Alpha Charlie Mike Lima, uh, aircraft type Embraer 170, uh, currently on GA ramp, asking for Traffic clearance to Prague. India Alpha Charlie Mike Lima, Nice Tower, bonjour. Uh, I don't have your flight plan, I'm uh, closing soon, so monitor Unicom two, two, morning have a good day. Unicom, thank you. India Alpha Charlie Mike Lima. Data sur Sierra, Sierra November wind uh, 1 to 0 degrees 4 knots runway 0 for head cleared for touch and go uh, we'll be closing so continue on Unicom, 1 to 2 decimalate torbo Je pense que je vais bientôt être autorisé au décollage Normalement c'est bon il hein? n'y a personne euh dans circuit. Ah, yes, is it so bad? Delta Sierra November I just called you. Uh, wind 120 degrees 4 knots runway 04 right, cleared for touch and go. Merci beaucoup touch. The RC Bye-bye. Closing now for X. Echo Golf. for you. For you. Good farewell, thanks you, bye bye. Je pense que c'est bon là, non Est-ce qu'il m'a oublié <laughs> Non. I Oh, il me fait pas décoller oula <rire> eh ben ah ouais, d'accord en fait il y a un avion qui était en finale là Alpha Papa 10, euh, information trafic, un léger, en vent traversier, euh, vent 120 degrés, 4 nœuds, piste 0,4 gauche, autorisé décollage, rappelé, vent arrière. Fax 0, autorisé décollage, piste 0,4 gauche, je rappelle, fin de vent arrière. Ok, c'est bon, on peut y aller. Fax 0,655, squawk 0,1,0,1. D-line 8617 follow the aircraft on final. Wind 117 at 7. Clear to land runway 4 left. 10x242, clear to lease airport at file. Take off runway 4 left climb and maintain 10,0 feet. Departure on 120 decimal 85 squawk 7531. Okay, so we're Contact ground on 118 Day. Clear to land runway for left B line six for seven. landing. Data Sierra November confirm it's for landing. Geneva Airport Data Serra November number one. Report uh, short final runway zero for left. Ok, donc là on va tourner pour euh, la... 1, 3, 9, 0, le vent traversé. Je vais faire attention parce qu'il m'a dit qu'il y a un trafic. Bon, ça a l'air d'aller. Voilà, je suis en vent traversé. Nice ground, et je tourne pour me mettre en vente arrière. Okay. Et je dois rappeler en fin de vente arrière. Fox Alpha Papa 10, information trafic allégée en fin de base, rappel en visuel. Fox 8, 0 trafic en visuel. Fox Alpha Papa 10, c'est reçu, maintenez séparation visuelle. Vous êtes au numéro 2. Fox 8, 0 trafic en visuel. Ouais, euh c'était ouais. ouais. le 28 qui vient... qui a atterrir là. Delta Serra Novembre, Wind 120 degrees, 4 knots, runway 0 left, clear to land. Fox Alpha Papa 10, quelles sont vos intentions Fox Alpha Papa 10, c'est -ce -ce bien, c'est reçu, je vais vous attendre alors. Donc vous êtes numéro 1, rappelé final, piste à 04 gauche. Je rappelle euh, fin, euh, au 4 couches. Ok. On va bientôt tourner pour euh, l'étape de base. Je commence à descendre, tout doucement. Je réduis les gaz. Et c'est bon. On va pouvoir commencer à... 04 Cochon, il m'a dit. Ouais. Ok. Je sors le cran de volet. J'ai oublié de le rentrer d'ailleurs tout à l'heure. Delta Sierra November, welcome back to Nice. Taxi right on uniform to General Aviation. Bye bye Fox Unité 0 en finale piste 04 gauche Fox Unité 0 vent 120 degrés 82 piste 04 gauche autorise atterrissage Fox Unité 0 autorise décollage piste 04 gauche euh, Je sors le dernier grand de c'est bon De rouge, de blanche, c'est parfait. Un peu trop bas. Ok. Donc je suis en finale. Maintenant je vais un peu trop, mais c'est pas grave. il oh, y a un avion en plein milieu de la piste, là, je sais pas ce qu'il fait. J'espère qu'il a tourné. Ah bah, ça y est. Ok, je fais l'arrondi. Et c'est bon, ok. Jusqu'au parking. Voilà. On sort de la piste. Ok. Bon, je vais sortir de la piste. Fox et, Alpha Papa 10. Bienvenue à Nice. Rouler à droite sur uniforme pour le parking de l'aviation générale. Au revoir. Fox unité 0, merci, je roule euh, vers le parking, via uniforme. All stations, all stations, nist -tower is closed, monitor Nist-Tour 122, death mode 8, au revoir. Euh, tous les trafics euh, Nist-Tour ferme, continuez sur Nist-Tour 128, à bientôt. Ok, bon ben, bah, il va partir. J'étais le dernier avion, donc euh, très bien. Est-ce qu'il va fermer là, en fait. Ouais, j'étais le dernier avion bon c'était bien c'était un... un beau tour de piste Juste dommage que je m'étais trompé au début euh, sur un fox unité et charlie unité mais bon c'est pas grave ici. Hop là, je fais demi-tour. Et voilà, c'est bon. Donc là, on n'a plus besoin de contacter la tour pour dire qu'on est au parking. Euh, parce qu'il n'y a plus de tour. Hein. Il est parti, c'est bon. Ouais, <rire> c'est bon. Ok. Cool. Euh, donc je peux me déconnecter euh, de V-Pilot. Voilà. On peut fermer. Votre spy aussi. Donc voilà. Je vais juste euh, éteindre l'avion et... et ça va être bon. Hop là. Attends, on continue. Voilà off j'ai même oublié de mettre les phares euh, take off mais bon c'était plus une vidéo euh, pour présenter VATSIM <rire> voilà donc si vous avez des questions sur euh, VATSIM ou le tour de piste c'est dans les commentaires et je mets en suggestion aussi euh, la vidéo tuto pour faire euh, un tour de piste voilà voilà euh, J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Et on se retrouve à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut